je suis machiniste, je travaille dans les salles de concert, les opéras, les trucs comme ça. Je, monte, je démonte les décors, les scènes, les trucs comme ça. Après j'ai euh, le studio d'enregistrement, donc j'enregistre des groupes, je fais aussi du son live. Hein, j'ai son pour des groupes dans des salles. Et puis sinon à côté de ça, des fois je gère des bars sur des événements, des festoches, rien à voir. Et je fais aussi du catering, donc je fais à manger pour euh, des, artistes, des artistes, des fois. Moi c'est beaucoup plus court, je travaille, je travaille dans la publicité, enfin, je travaille suis en recherche de travail. <rire> donc c'est bien, j'ai eu le temps pour le groupe depuis un an, c'est cool. <rire> euh, donc, Lamber, euh, moi je suis membre fondateur du groupe, donc je suis là depuis une euh, dizaine d'années maintenant. Et euh, toi ça fait depuis, euh, ça fait deux, ans, depuis deux, à deux ans ans, ans. Ouais. Ouais, deux ans en juillet. Enfin moi il y a des groupes à deux batteries qui m'intéressent. Euh, c'est euh, ça à l'époque de statique tension et tout ça. Ou quand on avait joué avec eux à l'époque, il n'y avait qu'une batterie dans Lumber, mais euh, c'est vraiment un truc intéressant. Il y a les Melvins aussi qui ont fait ça, Kelpa ouais. Fluna aussi. Mm -hmm. Enfin, moi, c'est euh, ouais. les trois projets à deux batteries ah. que je retiens. Ah, moi, les... c'est absolument pas ça. <rire> euh, mais, genre, les groupes à deux batteries que je connais, c'est ceux que je connaissais de mon père dans les années 70. Donc, c'était Genesis, mais c'était que, que en live avec Phil Collins et Chessa Dobson qui se réunissaient sur un morceau ou sur une partie d'un morceau. Et... Ils avaient même dans leur live en fait un morceau uniquement en batterie qui pouvait durer jusqu'à 10 minutes et c'était, quand t'es gamin c'est génial, c'est comme ça que j'ai découvert euh, bah, la batterie déjà. Moi c'était ça un groupe à deux batteries, j'imaginais jamais justement rentrer dans un groupe à deux batteries parce que je me dis, faut avoir le niveau du mec d'en face ou euh, savoir s'écraser euh, pas mal quoi, donc euh, voilà. C'est pas la question de savoir qu'il y on s'en fout. On Je jeu. pense <rire> que ouais. <rire> en fait, le groupe a besoin de deux batteurs, donc euh, ouais. du moment où tu sais jouer euh, dans le temps et, euh, et euh, jouer dans le style, il n'y a pas de souci. Mm. Souvent, on se base un peu sur, les, sur des riffs de guitare. Je parle en composition du coup. Ouais. Euh, on joue tous les deux un peu ce qu'on a en tête et on essaie de voir un peu la... lequel de nous deux a l'idée la plus intéressante. Et du coup, euh, essayer de mettre cette idée qui est, in qui est intéressante en avant avec l'autre batterie en fait. Et du coup, c'est là où en fait, soit on se regarde et on sait qu'il faut aller sur le temps ou en contre-temps, etc. Ou alors les deux vont partir en même temps mais sur un truc complètement différent. La première fois, forcément, ça, ça grince les oreilles, mais euh, on sait après, effectivement, donc... Euh, D'ailleurs, c'est ça, si, si on devait faire la comparaison ou la différence entre eux, c'est... Lui a plus l'habitude d'aller sur des rythmiques qui sont vraiment euh, sur des, des signatures de temps très euh, très bizarre en fait ou très décalées pour justement qu'il y a un côté intéressant sur la compo et moi euh, je viens du rock et du punk donc c'est sur le temps pour moi c'est un peu plus direct, plus, direct punchy, ouais, ouais, plus punchy et euh, effectivement j'ai dû me faire à ça aussi on rentrant dans number qui est une musique très euh, très ambiancée etc avec beaucoup, beaucoup d'ambiance, beaucoup de thèmes très longs, très étirés mmh. et euh, j'avais peut-être pas la patience au début, après c'est venu forcément dans le style, mais justement, bah, moi mon truc c'était, bah non, faut, faut, faut que ça rentre dedans en fait, j'ai appris euh, justement à développer les thèmes euh, comme ça. Mmh. pas mal d'années j'ai pris deux ans de cours avec un prof de jazz en fait à Budapest là où je vivais et après j'ai continué en fait on va dire j'ai vraiment appris à jouer de la batterie quand j'ai commencé à jouer dans des groupes parce qu'en fait tu jamais vraiment commencé à jouer de la batterie donc que tu n'es pas confronté à d'autres musiciens et ce que tu as emmagasiné ce que tu as écouté en fait tu es, es capable de le délivrer et de te mettre au service de, de la musique ou alors es, tu deviens un batteur de YouTube qui en met partout et qui aura du mal à se tourner avec d'autres musiciens. Mais c'est marrant parce que c'est complètement l'inverse. <rire> Mais complètement l'inverse. En fait, j'étais au conservatoire à Roubaix, je faisais de la clarinette. J'en enfin, ai fait pendant 12 ans. Hein. Et J'étais à l'orchestre, j'en avais marre de, de jouer les morceaux des autres. Tu vois. Et du coup, bah, ouais, j'ai commencé vraiment. Euh, avec le groupe en fait, j'ai appris en autodidacte vraiment pour le groupe donc j'ai jamais fait de reprise ni rien, de cover, de trucs et le seul groupe que j'ai eu quasiment c'était l'Umber et j'ai fait, enfin voilà. c'est avec ça que j'ai évolué, c'est ce qui a fait ma culture en batterie après j'ai pris des cours pendant ouais, une petite année au CMA Valenciennes mais ça m'a pas trop trop beauté enfin j'aimais pas trop ça je peu... Enfin t'as eu d'autres groupes aussi hein. Ouais j'ai eu d'autres projets mais euh... Enfin Vraiment, ce qui m'a enrichi, c'est lumber, quoi, Enfin, si je devais résumer toute ma vie de batterie, c'est ça. En fait, j'ai un sale souvenir, mais qui s'est transformé en bon souvenir. Moi, c'était le dernier concert au splendide où j'avais la crève, mais euh, mmh. juste pas possible, où ils faisaient des paris dans les loges, comme quoi j'allais même pas finir le concert, tu vois, parce que... Enfin, vraiment, C'était mais... une bonne date. T'as réussi à te J'étais dans envie envie envie un état, mais... Euh... Vraiment pitoyable de santé, ah ouais, ouais. pitoyable et tout, je buvais mon citron chaud tu vois dans les loges, avec mon miel Puis je suis monté sur scène et enfin avant de monter sur scène je me suis isolé du reste du groupe parce qu'en général je fais jamais. Et je sais pas, je suis monté sur scène en me disant putain c'est... Enfin j'y suis allé comme si c'était les 30 dernières minutes de ma life tu vois et... et qu'il fallait tout donner et... Bah en fait ouais c'était un putain de concert mmh. du coup. Donc en fait c'était un... Enfin c'est... Un, un mauvais cadre mais ouais, ouais. un super souvenir quand même. Tu sais, quand, quand t'as un, un mauvais concert, quand t'as toujours le soutien un peu de tout le monde dans le groupe et que ça se passe bien, ouais, ça. ça va, ça passe. Mais quand on te reproche de faire la tronche parce que ça s'est mal passé, tu fais J'ai le droit J'ai pas fait la tronche sur scène, j'ai fait la tronche après. Ouais, ça ça va. Après <rire> nous, on est toujours quand même assez positif. Enfin, ouais, euh, nous, ça va. On rigole oui. un peu de chaque situation. On, a, chaque on a joué dans des lieux. Enfin, non, on a toujours joué. Alors, honnêtement, depuis euh, deux ans de, de date à Clumber, il n'y a jamais eu un souci de date. Honnêtement, on est toujours bien accueilli et, et jamais eu de problème. Les galères qu'on a pu avoir, c'est juste le matos, quoi, le rangement du matos. Ouais. Euh, on a deux batteries, c'est ça, ça le problème aussi, c'est qu'on s'emmerde vraiment. peut-être les, peut les mecs qui nous accueillent en fait, qui ont des mauvais souvenirs. <rire> donc, euh... Là, on va rentrer un petit peu plus en hibernation pour composer le prochain album ou vraiment finir. Quoi, parce qu'on a, on a une bonne. On a, ouais, on a quatre morceaux, 4 cinq morceaux, on a des bribes de trucs des idées qui fourmillent un peu, faut qu'on se concentre un peu là-dessus avant de reprendre les dates, je pense. puis d'enregistrer cet album qui sortira dans <rire> Mais ouais, là ça va être les dates qu'on a bookées qui arrivent, la phase de composition, enregistrement de l'album, et après on va refaire des dates. On va bien repartir en tournée Ouais. sur les routes d'Europe, mm -hmm. ça serait cool. Moi si je pouvais faire que ça les trois quarts de l'année, bon après faut voir avec Madame, ce serait, serait ça, ça ouais, et, bon puis, et puis revenir à Et puis voilà, <rire> euh, ouais, retour ici, euh, faire de la session pour des groupes de punk rock, etc. De punk et de...